Tu n'es pas obligé d'être là. Si tu veux, je te rembourse tes deux places et tu te casses. C'est clair Pardon, je mange des noisettes. Euh, merci, merci les chatons du succès que vous avez réservé à ma conférence sur les barbares d'Alessandro Baricco. Pour vous remercier de votre merci, hein, mise en abîme, je vous ai réservé un petit bonus. Hein, C'est la séquence de questions-réponses que je ne pensais initialement pas adjoindre fichiers le, le succès dont je vous parlais à l'instant j'ai eu l'occasion de le constater et c'est nouveau soulignons le non seulement dans les commentaires youtube mais également sur les autres réseaux sociaux sociaux articule le stéphane réseaux sociaux notamment twitter oui alors vous savez que j'étais un petit peu lent à la détente avec twitter c'est un réseau social que j'ai snobé pendant des années pourquoi parce que je le trouvais je vous le donne en mille, eh bien, barbare, évidemment. J'en ai désormais compris un petit peu plus la séquence, la séquence synthétique, l'âme, et oui, tout, ces, tout ce jargon désormais que vous maîtrisez à la perfection. Si vous n'avez aucune idée de ce dont je suis en train de parler, je vous renvoie à la fameuse conférence Les Barbares, dont le lien se trouvera là dans le coin de l'écran. Ce que je voulais vous dire sur Twitter, c'est que désormais, une façon d'interagir avec le, le, le, la pédagogie, avec le programme de contenu que je vous propose tout au, tout au long de l'année, ce n'est pas seulement de le partager, je comprends parfaitement, j'y suis moi-même confronté avec les créateurs de contenu que je suis, je comprends parfaitement que partager sur son compte Twitter personnel ou son compte Facebook personnel une conférence de deux heures, c'est à peu près l'assurance qu'aucun de ses contacts ne la regardera. Je le sais, je le vis. Mais ce qui est très intéressant, c'est que désormais j'ai des partages contextuels, c'est-à-dire pas des retweets systématiques du fichier YouTube, mais des expériences à proprement parler, c'est-à-dire des morceaux de vie où vous où vous retrouvez dans votre quotidien, mes contenus. Voilà, Je vous en mets quelques, quelques exemples dans le coin de l'écran, de tweets qui ont été particulièrement <coughs> pertinents, car circonstanciés, où certains d'entre vous ont donc remarqué ont eu l'occasion de remarquer la pertinence et la véracité de mes propos, enfin, en l'occurrence de ceux de Baricot, une fois n'est pas coutume, dans euh, leur vie quotidienne et ils l'ont retweeté. Voilà, c'est une façon intelligente de mobiliser ce réseau social, je voulais vous le dire et vous encourager à continuer ainsi. Euh, à propos de vous encourager, ceux qui ont trouvé particulièrement pratique les conclusions provisoires, c'est-à-dire ces slides qui, ré, qui remémoraient qui résumait à intervalles plus ou moins réguliers le point où nous en étions dans le raisonnement, et bien sachez que tous ces slides, plutôt que de faire des des, des arrêts sur images pour essayer de les déchiffrer en zoomant sur l'écran, ils sont tous disponibles sur mon blog amedinfluence.com. Le lien figure figurait déjà en pied de la description, mais je le referai figurer sous cette vidéo-là. Pour avoir le résumé de la conférence, c'est-à-dire du livre, les concepts essentiels, le dictionnaire, très important, le dictionnaire des différentes notions monde civilisé versus barbare, tout ça c'est sur la fiche de lecture sur mon blog, je vous invite à la parcourir en cliquant sur le lien ci-dessous. Euh, pour finir, euh, vous avez été plusieurs à souligner la gratuité et à me remercier de ce contenu, euh, bah, je tenais à vous en toucher deux mots, ça, ça vous permettra pour ceux qui me comprennent peu ou mal, peut-être de me comprendre un peu plus. Pourquoi ce contenu a été gratuit Simplement parce qu'il n'est pas de moi. Voilà. Donc, énormément de conférenciers, de créateurs de contenu, de professeurs et d'enseignants en tout genre, vous aurez effectivement facturé, parce que ça m'a représenté, ça a représenté pour moi de nombreuses heures de travail, plus la logistique du déplacement, etc. Eh et bien, ils vous l'auraient facturé d'une façon ou d'une autre en omettant le plus important, qui est que c'est un hommage à l'auteur, Barico, euh, je ne suis pas à l'origine de ces concepts, donc il aurait été extrêmement inélégant de vous les facturer d'une façon quelconque, c'est pour ça que la vidéo est en libre accès, la conférence était gratuite ou semi -gra enfin, quasi gratuite, c'était 5 euros l'entrée, euh, je ne facture pas des contenus qui ne sont pas de moi. Voilà, à l'inverse d'énormément... De, de, de, de, de formateurs en développement personnel, de coachs, de conseillers, de soi-disant créateurs de contenu qui vous facturent en fait les résumés des formations des autres, les résumés des livres des, des autres. Quelle, quelle face aurais-je hein, J'ai déjà une petite phase de Metec. Quelle face aurais-je si je me présentais à vous en revendant des contenus qui, qui ne sont pas de moi Je vous le demande. En tout cas, moi j'ai la réponse et je ne le fais pas. Mes contenus personnel. par contre, mes créations personnelles, mes contenus payants, eh bien ça tombe bien que je l'évoque. Le mois de mai arrive, vous savez que mon site c'est son anniversaire, moi mon anniversaire c'est en avril, le 7 avril ça y est, il est passé, l'anniversaire du site c'est en mai tous les ans, c'est con ce que je dis évidemment qu'un anniversaire c'est tous les ans, donc mai 2006, mai 2019, le site a 13 ans, comme il a 13 ans vous aurez 13% de, ré... de réduction sur toutes mes formations abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant des dates. 13% sont mes formations Et 13% supplémentaire, si vous êtes un chaton YouTube, car le code de réduction de le premier 13%, tout le monde l'aura, et pour avoir le second 13% cumulable, eh bien il faudra être abonné à ma chaîne et me suivre ici. À la fin de cette question-réponse, il y aura un petit bêtisier. Ce petit bêtisier est une petite moyenne grosse colère que j'ai piquée pendant la conférence, et vous aurez le... Les plus malins devineront le contexte, les moins malins ne le devineront pas, donc je vais leur dire, je ne me suis pas énervé sans raison, je me suis énervé, car alors que je, encore une fois, je me suis déplacé bénévolement et gracieusement, ça a été 14 heures de transport sur 48 heures, beaucoup de fatigue, parce que l'organisation était un peu, on va dire, approximative, eh bien, un couple, hein, invité apparemment par la maison, j'ai pas très bien compris, se permettait de chuchoter en permanence, sans m'écouter, en discutant d'autre chose. Voilà. C'était deux personnes sur 80, nous étions à peu près 80. Vous verrez comment ça s'est terminé à la fin de cette vidéo, et au moins, vous avez l'élément de contexte pour juger. Voilà. Bonjour, merci pour cette euh, conférence. Ma question porte sur le sens. Euh, vous parlez beaucoup du sens, et... de ce que je pense comprendre, c'est que, pour moi, un barbare. Quelqu'un qui refuse de faire le sacrifice du temps pour avoir le sens à la fin. Qu'est-ce que. Comment. Vous euh, parlez du sens, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas défini. Enfin, j'ai du mal à, à, à utiliser cette notion que vous apportez. Effectivement, pour des questions de, de tempo, tout simplement, euh, si je voulais couvrir le parcours, la séquence que j'avais à couvrir, eh bien, j'avais une entorse à faire au protocole, c'est de ne pas définir les termes. Si on était dans mes formations et dans mes séminaires, on n'aurait pas deux heures, mais six. Moi, c'est six heures. Et en six heures, on pose, on définit chaque terme, etc. Là, je n'avais pas le temps. Donc, effectivement, je n'ai pas défini sens, j'ai procédé par geste, par analogie, par exemple. Disons que le sens, c'est ce qui te fait te sentir en vie, c'est ce que tu as envie de ressentir. On le cherche tous. Le bourgeois courbé sur son texte, dans une pièce au volet clos, dans la semi-obscurité, et connecté à aucune autre forme d'expérience que son, que son manuscrit, son document, etc. Il est également en train de chercher à se sentir en vie. C'est la même quête. Simplement, pour l'un, la recherche de sens, la recherche de vie, elle est verticale et elle va au fond des choses et elle tente de remonter à l'origine. Et pour l'autre, c'est le dessin à la surface qui fait le sens. Mais finalement, peu importe qu'on définisse sens ou pas, considère que c'est un point arbitraire, c'est ce à quoi tu souhaites arriver pour te coucher le soir heureux et content. La question, c'est comment tu y arrives. Est-ce que tu jouis Est-ce que, est que tu connais un pays en t'arrêtant, comme moi par exemple, dix jours dans un village J'étais dans les Pouilles il y a un mois. Je me suis arrêté une petite semaine à Lecce. C'est un village où il y a quasiment il y a quatre rues. quoi. J'y ai passé près d'une semaine et en involution, en tournant en rond dans le village, en discutant avec les commerçants, en, en repérant des trucs, en faisant des photos, en essayant de repérer le, quel bâtiment avait, avait quel type de colonne, des colonnes ioniques, corinthiennes, toscanes, à quel étage, quel type d'architecture c'était, est-ce que c'était classique, néoclassique, baroque, néo-baroque Ça, c'est ma définition du voyage. J'ai des amis américains, CSP+, enseignants, cultivés, démocrates, évidemment, enfin, évidemment, pour là-bas, euh, c'est incompréhensible. Quand ils sont venus me voir en Italie, leur voyage en Italie, c'était 5 euh, jours à Rome, 5 jours à Venise, cinq, cinq, enfin 4 et demi, à Rome, à Venise, à Naples, à Florence, à Truc, à Machin, puis après ils sont montés en Allemagne, puis après ils sont repartis. Donc on s'en fout de définir sens, enfin on s'en fout pas, mais on n'a pas le temps de définir sens, retiens que c'est, qu'est-ce qui te rend heureux le soir avant de t'endormir Est-ce que c'est d'avoir passé 10 jours à Lecce? c'était pas 10, enfin, tu vois l'idée, ou est-ce que c'est en 10 jours d'avoir dessiné au-dessus de l'Europe un tel parcours en avion que ça fait sens Bonjour, je me posais... Une... Mais c'est une compétition de sosie de Pierrot, ou qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Je prends un Je un peu sur Je lui passerai le bonjour de ta part. Je me posais une question un peu sur le mécanisme, comme vous êtes mécanicien, ça tombe bien est-ce que cette barbarisation, enfin disons cette mutation inévitable dont vous parliez, ne passerait pas davantage aussi par le fait qu'elle utilise quasi systématiquement un langage positif et qu'aujourd'hui on n'a pas développé d'outils intellectuels encore pour lutter contre un langage positif C'est un peu présent en filigrane dans vos différentes conclusions. C'est une question très intéressante. Euh, ben, effectivement, alors euh, oui, je ne peux que, que, que, quasiment que te suivre puisque le positif... Cette, cette volonté de mettre du positif à marche forcée, que Sowell appelait l'utopisme, c'est-à-dire de croire que tout est toujours possible à, à condition d'être transparent, bienveillant, de le vouloir, ce qui va permettre le plus rapidement d'arriver à une satisfaction directe. C'est le drame des Américains avec leur cinéma. C'est le drame des Américains avec leur cinéma. Pourquoi les Américains savent que leur cinéma est déprécié et qu'on le trouve un peu grotesque Parce qu'ils savent que commercialement, ils sont obligés de foutre des fins positives. Ils ont refait. Moi, par exemple, le premier film qui m'est marqué, que j'ai trouvé non barbare, qui, qui m'est ému, qui m'est fait chialer euh, tout, tout, tout en même temps, c'est « Le Grand Bleu ». Je suis né en 78. Moi, en 88, j'ai vu « Le Grand Bleu » au cinéma. C'est le, le premier film où je suis passé par toutes les émotions. C'est-à-dire que j'ai bandé, j'ai eu peur, j'ai pleuré. Il y 11 ans, tu vois « Le Grand Bleu ». Et quand les Américains l'ont repris, ils ont changé la fin. La fin du « Deep Blue aux -Unis, Jacques » aux euh, États-Unis, Enzo Molinari ne meurt pas, évidemment. Donc le problème, c'est que tu es obligé d'en passer par cette nouvelle langue positiviste pour que ton produit se diffuse largement dans le système veineux du système. Pourquoi Parce que dès que tu es sur une fin ambiguë, incompréhensible ou tragique, tu ce n'est pas le produit qui parlera au marché le plus large. Tu sais que tu seras discriminant, tu sais que tu vas restreindre, tu sais que ça va coincer aux entournures. Donc tu as pragmatiquement, pour atteindre les limites et les frontières de ton marché entier, tu es quasiment obligé d'introduire de, de l'optimisme BA. Voilà. Et comme je l'ai dit euh, à la veille du second tour des élections présidentielles en séminaire, tu étais là, Émilie, quand j'ai dit euh, 66-33 voilà, J'ai une témoin, et ce n'est pas ma soeur ou ma cousine, on n'est pas tribaux entre nous. Euh, j'ai dit, le, le, euh, c'était la veille du deuxième tour, et j'ai dit, ça fera 66-33. Et ça a fait 66-34. Enfin hein, bon, ouais. Pourquoi Parce qu'on est deux on est deux, on est en, on est deux, deux utopistes pour un, pour un tragique, et cette opposition euh, horizontale de démocratie ou de démocrature était, en était le, le, le totem, le, le symbole. Fanny, c'est toi qui décides, hein, si on a encore le temps pour une question. Non, deux. On va prendre deux, trois questions, maximum trois, c'est euh, pour moi, c'est ce, ici. Ah oui. pour, pour moi, le, le barbare que vous décrivez... Euh, que Baricot décrit. Hein. Que, pardon, que, que je je n'en ai fait que le, le, le, trans, le traducteur, entre guillemets. C'est en fait un barbare qui est euh, dans une chute d'un empire. Là, on est dans un empire financier qui va bientôt se casser la gueule. Et donc, ce barbare amène euh, l'idée d'individualisme individualisme, euh, bien présent. Et en fait, moi très occidentale dans hein, cette vision euh, du barbare -chou. et euh, moi en fait euh, je, bah, je, je suis ce qui se passe beaucoup euh, plus ce qui vient de Chine avec euh, les nouvelles de la Soie qui, qui sont arrivées jusqu'en Italie justement et aussi au Luxembourg. C'est drôle parce que soit est le roman le plus connu de l'auteur, Soie, S.O.I.E. C'est le roman par lequel ouais. Barako s'est fait connaître, donc c'est drôle que tu parles des routes de la soie. Ah bah c'est justement, c'est intéressant à connaître pour le potentiel qu'elles amènent, puisque justement, le président chinois Jinping. Voilà, avait l'idée de construire un monde beau, et d'établir une communauté de destin partagé pour l'humanité. Mmh. Et Le beau, beau à la chinoise quoi Pardon Le beau à la chinoise Bah en fait, pour ouais. en revenir à ça, c'est l'idée euh, de l'Institut Schiller d'il y a 20 ans qui est en train de devenir réalité. Justement, y créer un corridor entre tous les pays du monde pour créer les bases d'une renaissance. Parce que là, on va se gueule. Et donc, dans ce cadre-là, le, le barbarisme que nous, on voit dans notre civilisation en fin de vie, moi, je pense que, par ailleurs, il peut y avoir des sources de renaissance, euh, non pas d'un barbare, mais d'une culture civilisée qui, qui ramène de l'espoir. Oui, alors... Euh en fait, alors là, l'auteur le défendrait sans doute mieux que moi, son opus. Je ne vais m'en faire que le, le, le porte-parole, c'est mon côté si bête. Euh, J'ai tenté d'être à la hauteur de notre, nouveau, notre nouvelle représentante de la parole française. Euh, euh, L'idée, en fait, c'est que le barbare n'a pas de jugement péjoratif sur la civilisation qui l'a précédé. Il s'en fout et elle lui fait perdre du temps. Et c'est pour ça que je vous ai enjoint au début à vous méfier d'une verticalité ou à ne pas le considérer comme un, comme un, comme un sous-homme. Je vous ai dit, un, parce qu'on les tous un petit peu, et deux, parce que meilleur ou moins bien sont des catégories qui ne s'appliquent pas au problème. C'est le, le, le blanc de l'œuf se fout du jaune de l'œuf. Le blanc peut le grandir sans emmerder le jaune. Donc ce n'est pas un, un... Tu vois, tu as tenu deux heures, mais tu t'es un petit peu replié sur ton intuition initiale qui est... La barbarie est un passage à vide de l'intelligence collective avant que ne renaisse une civilisation. Non, il n'y a pas de combat euh, horizontal. C'est juste que la, les, les, la, le mode de pensée, le mode de réflexion, l'intelligence traditionnelle, rappelle-toi de l'exemple de Google, euh, n'a simplement pas de sens, ou au sens où ce que le barbare obtiendrait à penser comme l'homme d'avant, ça serait long, chiant, pénible et ça lui ferait passer pendant tout ce temps perdu à côté des innombrables expériences de breakthrough que te permet la cigarette électronique GoVipe. Et là, encore une fois, j'ai trouvé ça en 24 heures. Enfin, vous y passez une semaine, vous en avez euh, ça d'expérience. Euh, ça ne l'intéresse pas de détruire la civilisation d'avant. Il n'a simplement pas le temps car la promesse de vivre des séquences... Qui vont, inclure, qui vont inclure un produit fait en Chine, un voyage en, au Moyen-Orient avec sur une musique euh, sur une musique euh, world du, du monde, le tout dans un avion fabriqué euh, en, en Europe et en regardant un film américain et en bouffant un truc euh, un, un kebab. C'est ça qui l'intéresse, c'est ça la séquence. Après, donc, Là, on est, enfin, Micro, euh, micro. C'est euh, euh, est, est là, aujourd'hui, il y a vraiment, euh, pour moi, euh, une, une euh, mise en, en, en avant de l'intérêt individuel au détriment de la société, puisqu'on s'en fout si la société est là, comme vous le dites. Mais par contre, justement, c'est euh, si on veut euh, créer les conditions d'un avenir, je dirais, il faut à un, un moment revenir à, à un lien social entre les gens. C'est, On n'est pas. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites là, sur le fait qu'on euh, va consommer ça, ça, ça, ça. Mais en fait, à un moment, c'est faut construire quelque chose ensemble. Il faut construire une société. Mais moi, je suis un tragique. Moi, je ne construis pas. Hein. Moi, j'explique. Hein. Moi, je suis misanthrope, euh, misanthrope, tragique. Et je ne suis, je ne suis pas porte-parole d'une vision reconstructive ou quoi. J'apporte à un débat euh, récurrent. J'apporte des briques venues d'outre euh, transalpine. -trans J'apporte des concepts qui me semblait manquer à un débat. Après, tu me sembles te situer dans le clan des utopistes et tu me sembles te, te situer dans le clan de ceux qui pensent que, collectivement, on va trouver une solution. Moi, je suis dans le clan qui pense que, collectivement, on n'y arrivera pas. Ne serait-ce que par des déterminants climatiques, énergétiques et démographiques, je pense qu'on est dans la grande, grande merde. Mais après, là, on en arrive à, à, nos, à, nos, à nos structures mentales. Moi, je pense qu'on est, on est condamné démographiquement, climatiquement et énergétiquement. Toi, tu me dis, en s'y mettant tous ensemble et en se tenant la main, on va y arriver. Là, on est presque au, au point de irréductible, si tu veux, de nos de nos, de nos philosophies. On, on, on ne peut plus se mettre d'accord. Mais on le fait dans l'intelligence dans et la bienveillance et en sourire. Puisque toi, tu m'écoutes et tu ne discutes pas avec ta, avec ta copine comme l'autre débile. J'ai étudié donc les systèmes, les, tous les, les systèmes. C'est marrant parce que l'UX Experience, User Experience, c'est une science qui est étudiée dans les plus grandes écoles de commerce hein. C'est comment créer des process pour pouvoir vendre sur Internet, créer des expériences, les marketer. On a arrêté de par parler de vente, on parle d'expérience de, partout. Et en fait, ce dont je me rends compte, c'est que les, Jeff Bezos, qui est le, le mec qui possède d'Amazon, a le pouvoir pour acheter des villes entières. Et il en a, mais rien à taper de ceux qui vivent dedans. L'important pour lui, c'est de garder ses collaborateurs. Donc là, en fait, nous, bah, si on ne peut pas lui apporter de valeur dans sa propre expérience de chef d'entreprise, il va nous dégager, et il n'en aura rien à foutre. Parce que, quelque part, les gens qui lui font le plus proche, ce sont ses collaborateurs qui, eux-mêmes, lui font vivre une expérience meilleure. Donc, bah, ta réponse, est aussi simple. Bon, Ça, encore encore une fois, je, que... je ne cherche pas à te, à te convaincre, ou je ne te cherche pas à, à t'attirer dans le bain sombre des tragiques comme moi. Si tu sors de cette, de cette conférence... Et si dans les deux prochains jours, tu vois au moins dix fois comment le système, le marché, la raison marchande et l'Empire te tend sa main huileuse et séductrice pour te vendre des expériences, j'ai gagné ma mission. Et ma venue, ma venue euh, le but de ma mission s'arrête là, si tu veux. Après, euh, te transformer en, en tragédien grec, je n'arriverai pas et je ne le cherche pas. Déjà, si vous repérez ces concepts dans votre, dans votre vie quotidienne, j'aurais déjà gagné. Enfin, Barico aura gagné et j'en aurais été le, le digne euh, trans, neurotransmetteur. C'est peut-être pas une question, mais j'aurais dit un SUV Bentley euh, pomme. Oui, ben c'est complètement une expérience. C'est croisé. Alors d'abord, les nouveaux consommateurs automobiles de luxe sont tous des barbares. Donc c'est pour ça que tous les constructeurs... Soi-disant ancrés dans une tradition. Donc Bentley, c'était les berlines, Ferrari, c'était les sportives. Font tous des 4x4 ou des pseudo 4x4, qui sont tous basés sur la, sur la même sur le même châssis. Et c'est pour croiser alors l'aventure, le luxe, les meufs, l'originalité. C'est une séquence synthétique de séquences qui avant auraient été complètement, même pas limitrophes, mais complètement disjointes oui, parcelliser, partitionner, siloter. Une dernière question, du coup, là-bas. Une, une petite question de meuf, où on ne fait que des poilus pour les questions. Ah, ça le passe. Bon, la ah même... voilà. Ouais, la question, Parce coup, que quoi moi, quoi je quoi suis pour la parité au le niveau choix, des questions. Ouais, hein. vraiment une question et puis c'est une remarque, mais déjà, je peux tutoyer parce que je tutoie les gens, donc on a l'impression de te connaître à parler du coup Je suis plus grand en vrai, t'as vu ouais, c'est vrai. Ouais, vrai. J'en ai marre d'entendre que je suis petit sur YouTube, en fait. Chaque fois, les commentaires de rageux, c'est « ouais, le petit derrière son bureau », mais je suis pas petit, putain. C'est pas parce que je suis assis que je suis petit, enfin, c'est complètement con. Cool. Ouais, du coup, c'était juste pour savoir, en fait, ton point de vue sur... Euh, par exemple, quand tu parles d'expérience, j'ai plus l'impression que c'est un peu d'une euh, langue dans le sens où euh, on nous fait croire, en fait, euh, c'est un peu sexy de vendre, bon, c'est un truc, c'est un langage euh, marketing que de faire croire que, comme c'est scientifique, c'est sexy, donc c'est l'expérience, du coup c'est dans ce sens plutôt scientifique. Mais euh, est-ce est qu'il y aurait aussi un rapport avec l'expérience, du coup, euh, l'expérience de la vie Et du coup, je voulais juste rebondir sur une, enfin, une question, une, euh, comment dire, un proverbe chinois que le prof de Kung Fu nous a dit, euh, faut que je ne connais pas. Il a dit, c'est les Chinois qui disent, euh, normalement, l'expérience est un peigne pour les chauves. Du coup, c'est pas parce que tu es chauve, mais bon, je vais me demander ce <rire> que tu Elle me dit ça avec son mec qui va être chauve dans deux jours, Mais C'est vrai. Il y a ta barbe. Euh, bah alors, ton, ton, ton expression, je saurais finalement d'où elle vient. En fait, quand on dit c'est un proverbe chinois, c'est qu'on ne sait pas qui l'a dit, en fait. Parce que moi, le coup du pour les chauves, je l'ai toujours entendu dire par Eugène Sacomano à l'époque de On refait le match sur Europe 1, avant Pascal Pro. Et donc, euh, voilà, quand on dit c'est Confucius, l'Odse ou un Chinois, c'est qu'on n'a juste aucune idée de, de, de qui l'a dit. Euh, alors, il me semble, euh, cher Kung Fu, Kung Fu Panda, Kung Fu Girl, euh, que tu n'as pas tout à fait compris le concept d'expérience, si je puis me permettre. Euh, L'expérience, c'est quand le marketing autour d'un produit te permet de l'apprécier alors que tu n'y connaissais rien. Souviens-toi, on est parti d'un livre qui se basait sur les autres livres, qui ne, qui ne devenait bon que si tu en avais lu et pratiqué suffisamment pour que ça éclaire en toi et ça te forme. Versus un livre barbare qui est que si tu n'as fait que du YouTube toute ta vie, tu arrives quand même à tenir éveillé plus de 10 pages. C'est ça un livre barbare. Pourquoi Parce qu'il puise des expériences dans d'autres champs que le livre. La vie, Internet, le sport, la télé, la cuisine. Et dès que tu l'as refermé, tu sors du livre, tu vas ailleurs. Hein tu, tu ne le prends pas dans une bibliothèque pour retourner le rendre à la bibliothèque et en reprendre un autre. Dès que tu l'as fermé, tu repars dans un autre, dans un autre secteur. Et c'est quoi un 4x4 Bentley vert pomme barbare C'est une bagnole qu'aimera quelqu'un qui n'aime pas les bagnoles. Alors qu'une Bentley de quand j'étais petit, ça ne plaisait qu'aux gens qui aimaient les voitures. Maintenant, la, la, ça a commencé d'ailleurs avec la barbarisation automobile ça a commencé avec la mini, la deuxième mini, celle que toutes les meufs ont voulu. C'était des gens qui n'avaient aucune culture automobile et qui n'en avaient jamais voulu, qui tout à coup ont décrété que c'était cool et que ça leur plaisait parce que c'était spectaculaire, drôle, rond, abordable, rigolo. L'expérience, c'est ça. C'est quand, un, quand un, un produit est vendu avec une langue moderne et qu'une révolution techno ou socio ou politique a fait que tout à coup, tu en entends parler et tu captes ce dont il s'agit alors qu'avant, il fallait faire partie du petit cercle des initiés. Donc, peine pour les choses, pour les chauves. J'aime bien cette expression parce que ça me rappelle Eugène, dont on ne sait pas d'ailleurs ce qui est devenu. Mais euh, j'ai envie de dire, la métaphore s'arrête là. Quoi. Voilà. On vous vend une expérience. Tiens, je ne vous l'avais pas fait, celui-là, les raffineurs. Un, un, un site d'objets un peu cool, un peu trendy, un peu design. Il y a une catégorie nouveau, une catégorie palais, gosier, donc manger, boire, style, temps libre, expérience. Voilà. Expérience, c'est fait pour parler à des gens qui avant n'auraient pas regardé ou n'auraient pas compris ou n'auraient pas apprécié. C'est fait pour élargir le marché au-delà de l'écosystème restreint du début. Ce n'est pas des peines, il n'y a pas de choses dans l'histoire, je suis désolé. Merci à tous. Merci. bienveillant, de le vouloir. Ça va, je ne vous dérange pas Vous pouvez y aller, en fait, hein, si, si non, vous D'accord, mais en fait, sur, je ne suis pas très barbare sur les conférences et je préfère le non-multitâche. Je trouve ça, c'est une forme de respect un peu traditionnel pour l'orateur qui a fait 2000 bornes gratuitement pour, pour venir te parler, tu vois, de ne pas discuter pendant qu'il parle. C'est ma non-barbarie à moi. En fait, on ne discute pas, on ne pas discuter du thème pendant mais je m'en branle, en fait. C'est juste que c'est irrespectueux. C'est tout. Voilà.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 Qu'est-ce que je disais Tu parlais du... du... La, La limite, du topisme.